Bonjour. Une analyse des offres de formation en entreprise fait apparaître trois constats. Premier constat, au fil des demandes internes et des réorientations stratégiques, votre offre de formation s'est enrichie jusqu'à devenir dense, très dense. Deuxième constat, les formations se sont empilées, leurs thématiques devenant parfois redondantes. Enfin, troisième constat, les parcours que vous proposez sont souvent trop longs et majoritairement présentiels. Ils laissent peu de place aux nouvelles modalités digitales de formation qui représentent pourtant de réelles opportunités pédagogiques et économiques. Comment réaligner votre offre de formation avec les enjeux et les objectifs opérationnels de votre entreprise Comment rendre votre offre plus lisible et plus attractive comment intégrer de nouvelles modalités pédagogiques pour que vos collaborateurs apprennent plus vite, quand ils le souhaitent, où ils le souhaitent, avec différents outils connectés et surtout de manière plus individualisée. En réponse à ces trois principaux constats, nous vous proposons de réaliser ensemble un learning scan de votre offre de formation. Une démarche exclusive SEGOS pour disposer d'une offre alignée efficace, attractive et rentable.